Tombasse, Bandeko, Balandia, les avertis, na quatrième émission Oyo yo émission désavertie. On te salue chaque mercredi. Tavis, Internet, enfants, ils ils comme bon ne bas a une émission, qui a une émission, qui a une émission, qui a une émission, qui a une émission, qui qui a une émission, qui a Chaque mercredi qui a na a a a a bon titre et au par rapport que le Seigneur nous a mis aussi à cœur sur l'anabino. Et alors, nous avons ligne. Nous avons n'a nous avons frère Blaise, Amen, amen. Donc nous appelons frère, na frère Colombo à partir de France. Frère Colombo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère Cassius. Bonsoir, bonsoir. Nous allons les avertis et puis nous allons se dans le monde entier. Dans ma part, mon avis, Merci. Voilà, la vino. Merci. Voilà, frère appelons sœur Yabe. Nous pensions peut-être sœur Yabe, bonsoir. Mmh, bonsoir mes frères, bonsoir la finance, de de mission, à n'est-ce pas Occasion, lots ou bien grâce, yakula, et ça ming mingi ponato kabola, ma kabonza bati na kate na biso, puisque la Bible nous dit que c'est lui qui sait faire le bien et s'il ne fait pas il commet péché. Alors tu vois ici quand on a vu la kate na biso, il y a mon tuya gouverne chaque fois et pas na biso, n'attend on a possibly, nous a besoin couper sa mort qu'on a mort qu'on a biso. Io aujourd'hui tant réellement qu'on a debiso le lot est allé azarter pourquoi? autant sous le balbutiement libéso, qu'on a bien sûr tout mon émission, oyo, yo, bien sûr tu vas les avertir, bat yo, parce ba, que qui n'a ba, donc jadis nakatia ba mangomba, bah tant plus n'a pas tout. Mais les longs ans biso sali bien sûr grâce à fait tout comme qui n'a pas sept huit ans, bas sali bien sûr grâce que tout travaille vraiment librement nakatia ilangkololo pour les tellement de Mais que c'est malheureusement, que papa na commission pona os animala mu na commission pona bolingo na yo na commission pona ma wana yo na kusa surtout pona e eh, sengoso pesa na mitema na papa mingi bala la ki bala mu ki te mi supe bala mu ki na tongo belelo ba komisi tango o te papa yo sali biso grace pebisiso ngolou pebisiso pe ma pebisiso makasi te tam pour ce ki ba voiture te soa ki petre ba tram te soa ki petre te tam le petre makolo bandeko bazolanda biso petre ba mususu akenda ki musika a zongi yo batela papa. Ya wona sa, na sansoli na sa na yo po, na le seul inu kevray Dieu Seigneur. Papa, naliko ti ka mouman ou yon s'to passe na maboko na yo, yo contrôle ko, kontrol na mga mounyon so, papa biso, to disparaître kasi yo za le seul maître na kati na biso. Ti papa lo boko na yo e gamba biso, molimo na yo e lo ba na biso, afin que obako yo ka Seigneur. o ba zwa Papa na bébé seigneur so yale a na satana par rapport a technique par rapport à, ya, ya Connexion par rapport à la compréhension, mm -hmm. Seigneur, je suis allé et à Senghi, la prière de notre Père la prière la je pense que prière Oyo, Mingi Oboza Libanda, Kuna, Oboza Boso, Boso, Boye bi prière oyo par cœur. Mis soupe basali oyo ba yoko lango nandenga catholique. Mis bali ba yoko lango pe plus tard nandenga béglise évangélique. Mis bali pe oyo, peut-être tilelo. Donc nanou azoua pe tan yako yako tanga yango penzandenga sengelite. Mis soupe ba sa ezali kara poème loko la de David ou bien proverbe. Mis soupe ba kansare ezali kara poème proverbe. soupe ba kaka. Donc adage moko teo slogan te loko moko boye so alo ba ki pon abaye kol nae. Mais skolo loi par la grâce de Dieu. Tout collingateur me campe décortiquer pour ne pas dire décrypter ça dit dire qu'aca e, prière à notre père y'a notre à une émission notre père e, ali, nini d'abord le yeba ezani nini enfin Père. J'espère que na na na na ce so qui va question d'Ali si émission oyo bozangate azoa plus, ce qui plus, à cause de plus, on a peine dans on va comprendre que comme bisou, tu accessible, bo comme les bisou, hein, bo bengi bisou, tu es comme tu es comme le bisou, bon ben et puis on partager le, le Voilà. Avant que na na nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous qui il y a un des bons qui tu qui prière dialogue tu y que prière bien sûr tu qui va poignon tu poignon mais tu qui il y à partir il et qui n'est-ce pas donc prière ou plutôt il y a prière il y a notre puisque a quatre tu qui est kenda qui il y a un kende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 car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez surtout so, tangi euh, passage oyo tokomona neti on dirait bon prière exemple na tina ou bien dengeni question puisque ce so, qui dzambe bayibi eloko nini autres oh, toza to, to, nango besoin mais pourquoi to sengakaye alors si kozaka ezaba ba, ba question ba ndeko mingi ba n'est pas ba mitu naka ba lobaka nango mais comment est-ce que nzambe oyebi oh, mitema na biso pourquoi to sengakaye to sengaka nzambe et ça que ming, ming par obéissance. Pourquoi? On a un bon, on a un bon, on a un on a besoin de donc besoin argent de poche, moi besoin que papa to maman, oui, bien moi a besoin de moi manifesté c'est-à-dire dialogue pour Pourquoi? et a pourquoi Et comme le roi, mon amour, que faut Ce qui a passe, c'est un des papa. nous avons besoin, mais il faut besoin Puisque avant que nous soit besoin, que nous Et l'oko, il Osan besoin, certaine règle. Oyo, nzambe, besoin, de faut puisque le bas, je pense na na, na, na mission il y, y a prière que Makamuso a lit au cinq à quatorze jours ouate puisqu'ils a volontaire zambé. bon et puis, prière ça, li, et là, comme, euh, tout ce salamour n'a maillé les a n'a bisotté, tout ce tactique formules magiques, oh non, tout a internet. quelques donc bah thème y'a prière, titre prière. Voici comment déracer tes ennemis. Voici comment jeter les feux du dragon. Voici comment je ne sais pas donc retrouver son mari. Voici comment donc faire respecter sa femme. Donc ça dit la prière comme philosophie. Alors si que ce que on assemble dans la philosophie est impossible Nzambe à répondre. Nzambe va répondre au kaka ce que on assemble selon n'est-ce pas ce que lui-même veut selon formule n'ayé seul selon surtout volonté n'ayé. Or la volonté Nzambe c'est et c'est manifester que na parole n'ayé. Botale lokoyo ba ikoli ayé sous bazala qui na yé physiquement boué. Bazo mou nan koloba, aza ko loba. Bazo mou nan denge aza Bazo Donc, on peut déjà imaginer que tant bas aakina yé, Pa bandaki ko yo ka ma kam Puisque je ne pense pas ka ane go murmurer Je pense ka ane go semble la ba Donc na voa mo ko audible nengazo a Et tomoun ango pe lelo So ko zana moutou mo ka sambe la ka A repeta ka ma kambo ka moko mo ko anan E za facile yo pe O ko ma kambo ka moutouan Nan neng a ba priyere na o Pozo ka neng bondela Donc je je peux dje dire que normalement nan neng physique Ba e koli Ba zo a ki tan ya ko yo ka Ka neng a ye so za ko bondela E pi pa ki na facilite nespa il a capté capte peut-être prière. Mais malgré ouana, ba e il toujours qu'on bon de la Il a fallu maintenant, yemoko maître Yeshua à l'Aksabango, comment prier. Siko, tant tangou avant à l'axabango comment prier, à ça qu'on boucana ou le ou à ça dit par exemple toujours dans Matthieu 6 verset 7 le que non vous de la 20 paroles donc ndeng puisque la y a qui déjà alors avant prière la prière et qui plutôt que ça va qui n'est pas bien avant que, après ça, alors ce qui est bien, c'est-à-dire la formule, et outil, et pas n'en mots comme Zambe. Si chapitre 4, verset 3, Jacques chapitre dit verset nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bon de la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pour bon je pas de vous avez la prières Ou bien, ba et puis, moutoisez au celui qui prie, il faut à la position nini pour prier, et à la exaucer il y a autant à dire qu'on continue que à quelques paroles à avant que toi toi que to madame donc la sujet la biseau principal nakatia 1 jean chapitre 5 verset 14 lui nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute ou bien il, il nous exauce c'est à dire ce so qui est dit tout to, l'assurance il ba, bah ba, nani baza assurance. il y a une a prière qui est adressée pas nani et puis nani et adresser prière wana cest à tant que tu nous de nous nous sous-entendons que nous enfants de Dieu, nous disciples de Yeshua, lorsque nous donc d'abord nous avons l'assurance qui que euh, qu il est avec nous, qu'il est en nous et tant que tu as lu que bon de là, tu as lu croire que ce qui te le locaux mais selon volonté naier à couper sa que malgré le papa au Lingamouana, n'a appelle cet exemple en mingi moi, je à 18 ans, a eu permis de conduire, il y un millionnaire, je suis jamais les Ferrari. Jamais ressembler à Porsche, Porsches, à voitures, pourquoi Puisque pour éviter le danger à vitesse, tant que je suis capable de maîtriser le volant, je ne pas à ce que je veux dire. Je ne pas penser à ce que je veux jamais penser à ce que je veux dire. donc ne donc pas penser à ce que je veux dire. ne pas à ce Oba muna kawa naki abandaka bi apengwi. Seke abandaka na ye bienti. Zaki ndi abomba naki. Zaki e ndenge na ye. Tango azwi bo bosuane bebissier or ce qui osana nzambe toza mona nzambe avant qu'a peso bosui a ko travail d'abord caractère nayo a ko travaille d'abord am nayo de façon que ata osui biloko mo kilo tout est vanité autant la mingi n'est-ce pas ce qui nzamba pression mbongwe bele mbongwe dali po o ede ba ba tumusu et non et pona ko maté ba tumusu donc bref une comment que non toi toi liko bien que toi li ba nzambe bien que toi li na assurance c'est pas nzambe mais tout faut tout selon volonté na ye ça dit dire volonté naie, wana wanande to ebika ko akoyo kabiso. Mais surtout semble selon volonté naie te, attends toi ba naie akoko kabiso te. Dou, est important te comprendre c'est que le Seigneur réellement veut na kati na biso. Na tobi tobi tobi que no prières e lokomo que ça il faut e ça la pure, e ça la sainte, e ça les lokomo ko e zanga corruption na kati. C'est-à-dire mut o avant o prier déjà, il faut yéba makamboni ni o zanga kati na yo attends que mut il faut au moins déjà ma campagnie ni oyo et qu'on coupe et qui ça que prient à nos yeux à la vraiment écouter tes panzambi il faut y avoir constamment examen de conscience, au bénaka rétrospection. Où m'écouter, na kati na yo tali. Est-ce que l'homme na yo? Est-ce que baby c'est l'homme qui m'ont fait mal au banou banu na moutou? Est-ce que blessaki Est-ce que motemana yo? Au -ka, kangu bati mo, na katcho no captif. Est-ce que ma canis -ka na yo? Tant nous sommes là, nous penser n'importe. Est-ce que nous avons quand ou bien vraiment, osé vraiment le vrai, le vrai enfant de Dieu? Avant, au sambela et bon, il y a les gros, que prière, prière, et bon, relation relation relation quand on prie, même relation a là, tout ça joue aussi rôle, la prière pendant 20 ans, il Pourquoi? Puisque il y a il y a un puisque respect norme. Eh bah Norman Zambe ezali fait, o ezosenga avant Moutou n'est-ce pas comment comment dire aso que quelque chose de la part de Dieu et bongi mutwana asala nini ala nda norme na Jean chapitre 9 verset 31 Jean chapitre 9 verset 31 le Bible nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur mais si quelqu'un l'honore euh, dans nord et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. C'est-à-dire, nous avons dit que prière qui te Haloo, batipa kutu nangaa meskon, soza musumu ki, eke eh, nzambe, animalio samba musumu kite, komeske nzamba biksi bat Oui, nzamba ko bikisi, soki o sambeli po, o tika mabena yo, nzamba hebi motema na yo, nzamba ebi makanisi na yo. Zambe, Nzambe ba kosa kete keo, non, neto muna bat msusu ba, asa ko koso, aza men, men pa ko seka, omo, ondimye, pwiske, aza, aza telman serye. Nzambe ata o kolela ato yembi nzembo, uh, deux heu di tan avan keo sambe la, tanke, na kati na yo mabezali be tanke na kati no masumwe zali, nzamba koyo kayo Ma koyo kanani, ko akoka muto asa ko onoreye, epi muto oyo, uh, donko, aza asa sa la volontena ye. Oh, volontan nzambe zani? Elle tout ça la volonté c'est ça la volonté de Dieu la volonté de Dieu est de que tout de, de, de, de, de sanctification et cette mort sanctification bah y a il y a mais clé n'est-ce pas à c'est-à-dire à partir à sanctification ne moutons quoi à quoi mon bien sûr il les a tout ça la foi tout la beauté ce qui est un mot c'est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 « Mais voici, je, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre son cœur, j'entrerai.. » Ça veut dire qu'il n'y permission bien que y'a de moukolon d'akouana. Bref, eniko baker, tant goû yo osako sa mbe la, n'espa Osa mououtu yamma soumou, ou, ou, ou, ou, ou melanakati yamma soumou, maman yon souko seng an n'y a pas yo karyote. Ou tout mouna pati msou palo baka ou non. Mou tou moko bo ekuta ken da iba, avant iba, a sambel n'y a pas sa leli. Non, non, non, non, n'y a pas de diable ou a sa leli. Nous n'avons pas jamais qu'on la prière. Ou bien, la Non, ce eh, n'est pas ça. Ce n'est pas ça. la quête. On a fait la pas ça c'est pas ça. On a fait la fait la quête. On fait la quête. la vérité et ça, la musique nest ce fait fait fait la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, virgule. Tant Quelque part même Bible sauf à que tant que que un ennemi na qu'on soit ni qu'on un qui pourquoi puisque est côté mais côté ça dit yo qui tout le monde a même diplomatie pays moko que la mais Bon donc paye pas ça cognoco là et ça que ça la, e, la e, folle que non Kimiazala. Kimiazala, moi moi ça bi que non faut que n'to beta bango mais non non non non Kime Kimiaela pas bi que ce so, qui to que bitumba peutre boko perdre une raison na bino par rapport à dengue marque ça qui évolue bref il faut que luka Kimia na moutu ça. So, et puis balobi et la sanctification sans laquelle tu comprends de place au français Parce c'est pas toujours comme ça so, que Kimia na batnyonso tout na sanctification ya non non non ça veut dire Kimia virgule Esaïe très important à nyoso puisque euh, comment dire euh, euh, garantie garantir exact que son la logique kimia mouton a yépe, alors comment la kimia na ga dou et ça moi dans mon panzinanga de sens unique la logique kimia yé, c'est bon mais ce qui est plus important avant tout le banga que la sanctification sans laquelle c'est-à-dire sans la sanctification mouton ko mon nza mba ko zalate cause il y a avant des gens même qui se disent prédicateurs, prédicatrices, je sais pas, euh, euh, chantres, je sais pas, mais il y a d'autres gens même qui se disent Enfants de Dieu sans même qu'il y ait mais ce plus important, zalini, tozala, na a qui est encore ennemi. important, na avons dit que nous avons dit que que to avons dit que nous avons dit que nous avons que que que c'est de là, que to, Fois est important pour la prière. Fois est important. Surtout dans Hébreu chapitre 11, verset 6, c'est le Bible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il faut. Nous avons Moïse na exode que personne ne peut voir Dieu rester vivant, c'est-à-dire à Oumel. que vous avez dit, c'est que nae avez dit que vous puissance dit que vous avez dit que vous que vous à dit sa vous se n'a pas avez dit que se avez nae que tant que vous avez que vous na kati que se avez na kati alors si quoi avez tous tout le monde dit que non tant que pousse donc euh, euh, ne avoir la foi parce que soit une foi exaltée il est impossible de à agréo et puis si vous panaye est-ce que ça est que est avez normal que auxaco nzambe aux zones il y a notre Père. Pourquoi? Avant que Yo la prière à notre Père, vous vous il faut d'abord que ondi ayez un Zali. Ce qu'on dit ayez un petit peu de temps à Zali, dans la vie, vous avez et puis, de pour y'a d'abord, puisque ceux qui qu'Azali, puisque vous croyez que Nzambe Azali, c'est-à-dire tu as la foi en Dieu et tu, tu crois qu'il existe réellement avant que, n'est-ce pas, donc, on soit quelque chose de sa part. Nous allons continuer, donc, bientôt à répondre à tout ce qui est sujet, dans le réellement principal, mais ça qui est important, c'est que vous bah donc, bah cambo na le haut de pas sa parole, je n'ai pas besoin d'ébiter peut-être ma mounion sur le soit qui ou bien une question. Il y ou bien une question. Papa, Mais pour le moment, non, parce que tout est éclairé. Donc, on est éclairé. Donc, euh, bon, il y a, y a un ont ont ont Oh, c'est clair, clair. Ok. Ok. Mm. okay. N'habitez, euh, Sœur so Yabé, est-ce que c'est que je m'en lobby ça va Ou bien les cambriolis qui sont autour Oui, mon frère. lobby, il y clair et puis il euh, vraiment clair tout plus. Pour il y a et puis, il y a la vie à la et, on Dans ce passage, il y suis, a la mona qui est Jean 15, euh, 7. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc C'est-à-dire que tant que vous avez la vie à la sanctification, vous avez la vie à la aujourd'hui surtout se trouve à la la à la sanctification, à la vie à la sanctification, la vie à sanctification, à la vie à la sanctification. Donc, les <mets> par la parole, confiance et puis foi, et puis on à sanctification. passage, e la parole en tant que disciple merci merci sœur Yabé pour notre intervention na yo frère Kalombo côté avant que to to na la carte point na y a notre père question quelque chose à dire frère Kalombo euh, merci beaucoup, merci beaucoup frère, ton la parole. En tout cas, bakizate, c'est mon C'est qui est kiny bandeleo parle sur la position de prière. Alors, on a évité ce que par là. Est-ce qu'on va pu prendre une photo dans un autre de prière que vous avez par rapport à ça mm, Position de prière, prières, on a évité ce que bien. Pourquoi euh, position de prière peut-être les mais Dans le Vanille, par rapport à l'État, c'est-à-dire. Euh, et bonjour c'est la nengenini c'est-à-dire mutunani eh, par par exemple par exemple ceux qui mutalinga semble muta zo semble les phrases à la nani pas semble pas nani c'est-à-dire réponse à lui que pour au la prière nous est comment il faut à la moitié en ou bien aux aliments en moitié en zambèe tous ces gens zambèe allimbe sa mabè non pourquoi moi naire c'est-à-dire il faut au bas position nos positions aux aliments c'est-à-dire pas position yako foukamata koteleman non c'est pas ça faut position plutôt y'a état naio et état ya amda yo état n'est-ce pas il y a yo, ta, y a, euh, a kibomontona yo c'est-à-dire makambuza na kat na yo yo moko yebise qui est en toi mais alors, alors, alors avant qu'o sambe sambela il faut d'abord yomoko sala examen de conscience pour yeba ce que tu veux réellement faire bien que donc elo nyongo se n'est pas nzambe bon nzambe avant apesso et ya na kat ya prier na yo et bon nzambe donc pense plutôt a bien manayo donc pas que donc on est a je pense sens qui qui ou bien donc au comprend bien non bien mais si est-ce que une position pour euh, bon, la Bible est a une autre côté par rapport à la position. Mais tu es bizarre que ceux qui, euh, tant que tu es moi je pense que tu le monde qui dit que les prières, elles sont des dialogue des dialogues entre eux et papa. Bon, ce que papa a dit, c'est que papa a dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit, papa a a papa a papa a papa a a dit, papa a papa a dit, papa a papa a dit, dit, papa a a papa a a je pense pas que qu euh, donc avec euh, ceux qui positionnent mon bon au vendit tout droit c'est à dire ils ont un mais elles le elles au salaire Bongo mais ça il y a d'abord relations aux alangukwa donc nan et minute exemple il y a il voiture pendant qu'aux autres conduire on ressemble à la peine de conduire, on ressemble à la peine de mousser à la bureau vendue, on ressemble à la chambre Foukabi, on ressemble à la peine de télé, on ressemble à la peine de l'aline dans ma belle. Je pense qu'on est allé plus et loin que Moutiyomoko dans Katinayo qu'est-ce qu'il faut faire tango pona papa, par rapport à ce si sujet je me suis allé ce m'aomi c'est pas mauvais mais position comme a plus relation mm -hmm. zambé, ouais. de relations. a de c'est pas qui y dans les de non, non, c'est bon, c'est bon. c'est parce que les de à on a fait pour je vous très bien. Merci. Pour le problème de la bon. que par rapport à la que le avez dit que vous à que donc, tout ça qu'on papa, mon côté, puisque croit que Yeshua yende père pères. Dieu Dieu le père, n'est-ce pas, Isaïa qui, on l'appellera qui, père éternel. moi, Yeshua, donc, je ne sais pas, je ne sais pas, pas, ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ne pas, ce so qui relationne un Zambé, bien et théâtre c'est nous besoin et puis donc capable bon papa ça c'est quand tu es enfant de Dieu on, on, on, donc on suppose que on a droit n'est-ce pas il y a au cours au singapéen zambé et loco ils savent quoi nakati est venu mutu moi à, à, à bébé be nga papa n'a bu no papa mais il n'est pas le, donc l'enfant biologique si vous avez un salon, papa a bah, de poche, <bela>, eh, si il n'y a pas de papa a d'argent de poche, il ne fait pas partie de cette famille. C'est-à-dire, ce n'est même pas ça. Et si vous avez il ne faut pas que vous vous exhérez pour que que oui, vraiment, vous vous dites que vous vous dites non vous vous que vous vous ça que vous que vous vous dites ok même vous que vous vous que que que tant que aux alzakoulé la porte de solo satisfaire passion ou bien pour monnaie oui partie de prière et de so ça les locaux n'embaisent na na yo puisque donc ton cœur il y a qui sont vraiment exhibition, il y a quelque ce qui est dans le Il y a il y a une pour être vu des hommes. Donc ils prient dans des synagogues, ils sont les musulmans, les musulmans, ils font ça pour être vus aussi. Mais ce que vous défendre la religion Et pourtant, la prière, ce n'est même pas une question de défendre une religion. Mais c'est une question de relation Il y a une relation. que ce a une chambre, porte. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est-à-dire, au chambre C'est ça qu'il faut aussi essayer comprendre, frère Calombo. un peu de de là, un peu de temps, un un ce que tant que yo l'obtient bon gom, son gars n'a tiki, mon truc, son gars n'a dit ah mais il y a pas cette réponse, son gars n'a pas que, bah ça bah ça bah tu vois, parce que ça je veux dire ça dit évangile frère, c'est c'est c'est une question de de vie ou de mort. Et la question, il y a vérité lumière donc n'a ténèbres, ça dit lumière plutôt n'a ténèbres. Ce qui vérité zali donc le chemin la vérité la vie mais ceci, vérité vie chemin et que les gens la bref prière frère la foi et puis avec confiance merci <laughs> ok gloire à dieu frère blaise <c oğlumballs> on va au avant a deux minutes vraiment, très clair, la chapitre mais la la lui, mais quand tu pries, à lui entre dans ta chambre, on va relation la majorité de la chambre, ma chambre, la chambre, la place de papa et de maman, place intimité. Donc, c'est-à-dire, nous avons un un nous un bisou, à bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un un intimité, frère a la sanctification, bon, il faut respecter l'évangile. Il faut marcher sans la parole de Dieu. Voici comment on prier, notre Père. C'est-à-dire avant, avant, avant, avant, de avant, avant, avant, avant, avant, il faut la relation à chambre, bien aimé. c'est-à-dire relation intimité. Tant vous l'intimité, ça dit oublié et, et tout. Donc, on, on, peut faire donc, on a paix la paix. On donc l'intimité. On la a mais c'est mais, mais, mais grave. Comme je suis en faire des ne ne pas en Je ne non, mais... ma ma compagne était, euh, euh, donc, je comprends que mon était donc la prière. Il y a un exemple y a une la la est quand la prière et là, il y a une relation au il faut que les prennent dans ont saisi, ils ont et ils ont parti Mais ce qui est relation dans c'est relation auto-joie dans la sanctification même au le monde, mon y a des gens qui vont dans la sanctification dans la priorité, dans la pure ils aiment la pureté, c'est ça vraiment, c'est très important dans le message où nous sommes en base de la vie chrétienne et la sanctification c'est la sanctification dont on parlait de la christianisme dans la sanctification, on parlait de la christianisme comme dans la doctrine dans la gauche droite dans la Christ Christ, ça n'a rien à voir. Mais Christ, c'est la sanctification, la pureté, la vie. Donc, il y a un En tout cas, merci pour l'éclaircissement, le peu en toujours En tout cas, c'est très important. Merci. beaucoup, Fouet Blaise, pour l'intervention. Donc, normalement, il y a des gens qui ont commune place à notre Père, pourquoi tu un peu sur le point de important. Puisqu'il y a des gens qui ont parlé de la donc il y a une qui a parlé de la prière, il ans où a a Youtube pour comprendre, n'est-ce pas un peu de Voilà, sans plus tarder, sur qu'on un sujet toujours mais nous donc mingi mingi puisque tu peux expliquer vraiment en un compact pour bande ko balibanda pour comprendre voilà Tout ça dans Matthieu chapitre six verset neuf. ils a placé une des quote que le balikambuya prière il y a notre père notre hebi tobi titre Isali lo sambo il y a notre père Isali nini alors la réponse des quote que nous par la grâce de Dieu donc moi la micro s'il vous plaît voilà tozawa tu bandis dans notre Père qui est aux cieux. Prière est dans notre Père. Puisque avant aies écouter dans notre Père, Yeshua a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et tu vas dit, « tu vas prière tu biso, na prière à biso. tu nous avons bongi que papa na, papa nayo avant que nous adresse prière et nous, nous avions besoin de nous, besoin besoin de nous, nous avions besoin de besoin de Y'a lo ba ko mi ko ko ko adresser prière panzambe. Et ça dit souhaite muto asali jamu nanzambe ou bien muto ali pêcheur toi comme moi comme moi en anzambe dou. Ce qui muto ali ali pêcheur et comme moi en anzambe, il y a pas comme de papa comme il pluton comme un papa naier. Donc donc directement. Et lui comme tant notre temps notre père, ça dit Nzambe azali papa na biso, ça dit notre Dieu céleste. Nzambe o alingi et puis et puis Nzambe alingato benge papa puisque vous n'a une phrase ou bien euh, titre ba, ba, ba, ben, anzambé, éternel et niko donc éternel que mais ce qu'on Nzamba ninga ki to bengi papa ana bengi papa ça dit tant notre père qui e Aza, est au cieux ça dit même toi qui est au cieux et ça que non est au ciel. c'est pas ça la bible nous dit que les cieux sont son trône mais avant d'aller naquati la biso naquati est donc à partir esprit naier mais t'entends tout ça la prière tu l'obti notre père qui est au ciel ça dit nzambe na biso oyio ça dit papa na biso notre père ça dit nzambe asalamu alaykum papa na yo avant qu'on papa pas peur de tout le travail que point OS singe qui faut monter d'abord à vivre vie il y a sanctification surtout selon brèche euh, chapitre 12 verset quatorze d'obligé ,ですね, non sans la sanctification comment on est embêté donc c'est des ce qui montent à comment on est embêté à ça la drogue obéit en zambèe père n'est-ce que notre père qui est aux cieux alors ce tobie que ton nom soit sanctifié et nous comme qui non Combats zambais au cas où on ne Donc, na na tant on ni zambais, Moïse n'est-ce pas Bamibeko alobi, qu'on soit combats zambais en 20 ans, pas Il faut combats zambais n'est-ce pas sanctifier d'abord, na monoko na yo tant aux autres prononcer en Pourquoi? Puisque yo ont vivre via sanctification, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Quand on voit que ton soit sanctifié, ce n'est pas que du fait que sanctifié, ce n'est pas que du fait, que nous bongo des combats, sanctifié, c'est pas ça. la qui Ba mona bo santo nzambe. So batu ba yokio, ba yoka yo bo santo nzambe. So ki batu, donc, euh, plutôt, euh, donc, baza vanda ba ba na ou toba ko viva nou ba tu vis comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, kombo nzambe za sanctifié, na kati ya bon moina yo. Alors, nzambe, kombo net est tellement spécial que, et bongi tosa nini, to honoré yango toujours. C'est ça, au fait, que euh, ton nom soit sanctifié. Maintenant, que ton règne vienne. So ki ogo sa alikam vina vi na yo. Tout le monde a un goût mince mince, surtout dans les bals. Mais tu manges avant bals, c'est bala. Ou bien Zambèti. Alors qu'à Moisi, à bals, au bout d'un moment, à cinq c'est un élément du Zambèti, du cinq c'est mobali élément du mobilier, non non non à a moko, à a moko. Mais si koyo, ce ceux qui te disent que ton règne vienne. règne en na Namokili, bien sûr, Ekoia, Ezali mais dans sa dans sa micro, dans sa donc, il y a dans sa plénitude il micro donc il y a un Zambé et il y a un dans église, y a une église et il y a dans église, il y a une plénitude donc nest nouvelle terre et un nouveau cieux mais entre temps il faut yon na katya on a yo, na exemple ya nini, ya mout, ya moko. Na katya vi na yo, e bongi, règne nzambe, donc plutôt, règne nzambe, e ya na bon mouy na yo, même na katya ba décision na yo. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, e bongi, obenga nzambe avant al el-kambouana. Quand tu fais quelque chose dans, dans, dans ta vie, e bongi, nzambe azala, do agagner na ba na ba projet na yo agagner na vino agagner na n'est-ce pas na na ce que tu imagines même na kati don ya mutu na yo pourquoi puisque soki nzambe azan -sika, na bisika na été ton c'est comme si c'est par ta force tu donc il faut régner ya il yo e za na c'est-à-dire décision na yo faut nzambe asa toujours l'icolo cest à régner l'icolo et puis que ta volonté soit soit faite sur la terre comme au ciel ça dit tu jamais donc tant que vous senga et bongi est la peine volonté. Pour ceux qui sont à quatre volontaires te tout ce que sont te tous ceux qui sont à quatre c'est pourquoi Puisque les cieux et la terre, c'était créé par lui, au fait. Et ça, c'est-à-dire que donc as dit que tu a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as tu as tu as tu que tu as tu que que tu as je ne parle pas en général. Je te parle à toi, mon frère qui me suit, ma soeur qui te suit, qui me suit plutôt. Ça dit volonté de et Bongi, ezala et ça le manakati à bon Est-ce que Moussala est volonté de Nzambé? Est-ce que Makambo sala, est-ce que ça volonté de Est-ce que Bisikayo Vandi est un volonté de Est-ce que Bisikabatoi, est-ce que ça volonté de Zambé? Est-ce que l'on Senga Zambé? Est-ce que ça volonté de il y a un photo qui la volonté de Dieu. Yeshua a ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire la volonté de Zambé, il faut être primé, même sur ma campagne, dans la vie, même sur ma projet. Il faut volontaire Parce que la volonté de Dieu soit primée. Pourquoi Puisque la volonté de Dieu est primée, nous avons péché selon la volonté. Et nous avons un soubassement, un poids par rapport à la volonté euh, donne -nous, de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et lui quelque part dans la Bible, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, de soi-même. Et puis à chaque jour, suffit sa peine. Normalement, moi, je ne normalement, à ça, je je ne sais pas, je je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne je ne sais pas, moi je suis content d'abord les hommes les hommes les hommes les hommes les hommes les hommes que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 C'est aussi une prière, puisque même l'intelligence, on, on la demande. C'est nous amène t'appelle sa intelligence. Et ça y est, il y a une t'appelle sa gamayé, la paix, appelle appelle sa gamboigne, ça vient de lui. Alors ceux qui te au 5 mains en zambè, bilogo bilogo, oh ils appellent ça matériel. Ils appellent ils appellent ma puisque c'est déjà ils appellent comment ils te hausse les mains en Ce c'est pas grave. Mais tu peux aussi demander à Dieu des choses qui sont immatérielles la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté. La connaissance de sa parole. Tu demandes chaque jour, donc n'est-ce pas, Ce pas dit euh, tu euh, tu dois tu demandes dit que tu tu n'est-ce pas que qu que bon, tout que visa ça dit, il que tu te fasses un peu de temps. Il faut que tu te c'est C'est comme si, au il y a président qui a que non, Parce que chaque jour. Moko bakisi moko bakisi moko bakisi au ke okwe akwa avancer bien sûr aussi pain quotidien il y a pain il y a ko lia c'est-à-dire bilei na yo c'est-à-dire musala na yo za peso makasi na musala Zamba peso mayele o excel na musala c'est aussi une prière c'est pas un problème et puis et l'autre chose importante za ming ming susu il y a pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aweza cette ya kibo y moto Sali nzambe akolimbi sa mutu oyo alimbisaka Na bandeli nzamba ko limbi sa mutu oyo alimbisaka Nzamba ko mutu oyo ya pesaka Nzamba akolinga mutu oyo azana bolingo Nzambe akoko akobatela mutu oyo azana souci baninga. C'est-à-dire que nous na yo To plutôt bande ko bango, yo. Tu ne sais pas ce qui est mauvais devant Dieu. Il faut chaque fois. Pourquoi parce a qu'à pesanteur. donc Alors chaque fois tant que tu cest quand qui que les gens ne sont pas les gens qui ont été les gens qui ont les gens qui ont été les gens de ont qui et plutôt et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans version, donc délivre-nous du malin, c'est-à-dire le diable. Mais en plus, Nzambe un à nous normalement. Nous a une collection preuves. Mais c'est diable qui tente. Mais si Nzambé a a a il il y a un monde puisque que so te. avait tellement la foi que même si son corps était déjà presque mort, mais il a gardé sa foi. un a mou, sengak, a et puis Ça dit, amabé, misala amabé, misala il y a des choses que tu veux peut-être laisser mais tu n'arrives pas à le faire puisque nous autres on a qu'il y a de foi Dans le quoi la roi David moni après, vous suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné, je suis vous je suis éviter je suis pardonné, je suis pardonné, la tentation. pardonné, je suis pardonné, je à pardonné, je à il faut je la tu peux dire non toute chose. Donc ça dit, attends, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as tu peux dire non à d'autres choses. Donc ça dit, tu toi, dit, tu as tu as dit, tu as dit, tu la dit, tu as dit, tu as tu as dit, meilleur de parti. C'est-à-dire, puisque, règne-nous sur Ebandeli. Tu ne vas pas dire, donc, Ebandeli, tu ne vas pas dire que non, règne-nous en Zambe et puisque il y déjà, c'est comme si tu es dans, n'est-ce pas, Nakati, il y a ya ndaku moko moye ezana na atmosferi ya nzambe déjà ça dit ga nya nzambe déjà mais bongi yomoko na kati ya nzambe ana yomoko pesusu o invite nzambe aya na kati ndo na kati ya ya ba projet na yo mais asuko na sukato mona kino ga na ye e ou e me la libella gloire na ye puissance na ye pona libella na libella ça libe dit nzambe auto sambela to biki bongo to ye ba ye nzambe auto sambela ka asa donc azanga suka Azana ni commencement ni fin. N'zambou to sambe la ka, aza ko renye sur biloko ko nyonso otmoun na otmoun anka te. to sambe la ka, omnipotent, le tout puissant. N'zambou to sambe la ka, aza na gloire. Gloire l'oubba ke ni n'kembo. Skoon n'kembo ane za ko dependa na yo nan Ezabo E za bo n'zambene deja. Se na ngaite, nazala, nazala te n'zambazan zali. Congo est à la Gabon est Longo, Afrique est coufi, Zambasaka C'est-à-dire, Je pense que nous comprendre comprendre quelque chose de la part de Dieu. Bien sûr, nous avons ça satisfait toutes les questions. Nous avons vu que nous avons et puis, tout le monde a dit que le frère Blaise, vous avez 5 minutes dans euh, l'ensemble. Oui, oui, frère Kachicha. Merci beaucoup encore une fois prendre la parole, mais vraiment, c'est bien passé. On l'a expliqué clair. Hein? Exactement, nous avons une arène, nous avons une arène à la poste à chaque fois, nous avons une arène à la poste à chaque fois, donc il y a déjà 5. La personne sanctifiée, tant qu'elle n'est Tant que vous pas la question, il y a une position d'un la d'un homme d'un n'est pas homme d'un homme la homme d'un était, d'un homme d'un homme d'un homme question, il d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme quand de donc c'est ça quoi. Donc vraiment, vraiment expliquer, espérons les en éclairer. Donc Nazama l'a commenté, m'a cassé la la prière. Il y a il y a notre père qui est tout ce que tout nous satisfait, qui est au rien de viennent. Premièrement en clair. Bon, les amis, que soit nous posons la question, mais pour moi vraiment, Don Nazama satisfait. Il est très clair. Merci beaucoup Fabrice. Ok, rapidement, frère Kalombo. Rapidement, donc déjà poser la question, Morondé, il nous a dit quoi, qui va pêcher, naé, et à pardonner. Très bonne question. Très bonne question. Là, on a toujours parlé de la question, plutôt de bah, la bah, péché, c'est-à-dire, qui c'est ça, non Oui, c'est ça. Voilà. D'abord, avant que tout le monde le même verset biblique, le péché est un peu. Le péché est un peu manqué cible, c'est-à-dire, il y a un mal à gauche, il y a un droite. C'est ça le péché. Donc que sioux que les sincèrement, on a que les, Donc voleurs n'hériteront pas le de Humilité, et puis avec aussi, comment dirais-je, la foi. Tant que vous de vous avez dit que vous Et pas pas vous avez que pas avez dit que cœur pur dit que dit que que vous vous dit dit que dit que que dit que au commune, qui m'a dit que ta n'avais pas de temps à faire ça que pour comprendre que c'est comme si une personne tu avais Une dette dette moko boye donc dette qui est une dette qui dette dette un jour une moko qui est une dette qui est une dette qui est une dette qui est na dette qui est une dette qui est une dette qui qui me rendent zamba au paysio, au cito, nous rendent zamba l'imbicio. On a plutôt à comprendre. Oui, merci frère, n'importe quoi, merci. Fabless, où tu es là Ça va? Ça va, ça va. Ok. sœur frère, y a bien l'obin. Pau na prié à notre Père pour toi aussi, pour tout monde assoucamenta. Mhm, merci mon frère, merci frère, kachishe pau na parole. Euh en tout cas je vais vous expliquer exact clair point difficile pour la surtout point où il y a pardon donc autre expliquer ok c'est par la fois parce que mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous non plus vos offenses. Donc, il y a la chose que vous pouvez que, vous vous vous avez vous avez que vous vous avez à fond, ça a pardon, pardon aux appels dans l'esprit où on a pu ko e. Parce que sou yo limbi si e, il y que te dises que tu yo tu facilement. Donc, eh, faut ba, tu ba ba En je a poser question au au qui la de pardonné, parce que tout le temps surtout mais il a que aussi dans la Bible. Donc voilà, la Bible. Donc voilà, voilà, comme on a dit, qui pardon, que les dit que que qui que les que que que ont Puisque les moutons sont culpabilisés, ils à l'aise. Mais tant que les gens ont dit moi les gens que nous gens ont dit que que les gens que les les tout les de soi par rapport à ma cambo la question on donne bien soit vous comprendre bien tout ça, beaucoup comme la ça va pas pour la à la prochaine, chaleur, chaleur, toi, tu